Monsieur le Président, demain la Cour d'appel du Luxembourg rendra son verdict à l'affaire LuxLeaks. Antoine Deltour, Raphaël Allais et Édouard Perrin ont permis de mettre en lumière les accords fiscaux entre le Luxembourg et les grandes entreprises des pratiques d'optimisation fiscale qui privent chaque année l'Union européenne et les États membres de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Depuis ces révélations, les trois lanceurs d'alerte ont dû surmonter un long parcours judiciaire. Ce procès montre bien qu'une protection européenne des lanceurs d'alerte est nécessaire. C'est d'ailleurs une des recommandations des commissions taxe et ECON faites il y a près de deux ans déjà. Après de nombreuses demandes et initiatives, notamment des groupes des Verts, la Commission européenne vient enfin de lancer une consultation publique sur un statut européen pour les lanceurs d'alerte. Cette initiative est tardive, mais elle est la bienvenue. C'est un premier pas vers une protection effective des lanceurs d'alerte. Celle-ci doit être horizontale est suffisamment large pour laisser notamment la possibilité de lancer l'alerte aussi bien en interne qu'en externe auprès des médias par exemple. Par ailleurs, nous attendons toujours la publication d'une liste noire européenne des paradis fiscaux. Les États membres, à travers le groupe compte de conduite, sont en train d'affaiblir les critères à prendre en compte pour l'établissement de cette liste. C'est inacceptable, d'autant plus que tout cela est négocié de manière totalement opaque. Il y a deux urgences ici. Réformer le groupe code de conduite en imposant la transparence des débats et maintenir des critères stricts pour la définition des paradis fiscaux, sans quoi la liste noire ne sera qu'illusion quand les citoyens attendent des actions concrètes. Signor Vali. Sì, grazie Presidente. È passato ormai più di un anno da quando questo Parlamento e insieme ai colleghi della Tax abbiamo dato le raccomandazioni eh, per rivedere appunto quelli che sono gli obiettivi del gruppo codice di condotta. È allucinante che in vent'anni questo gruppo non abbia portato a nessun risultato, anzi che abbia addirittura remato contro da...